Bonjour tout le monde, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Olivier Alain, je travaille chez Sidolia en tant qu'architecte sur Silus euh, principalement et je vais vous parler aujourd'hui de, de Silus et de, notamment de Headless avec Silus, donc le sujet qui va nous intéresser. Ça ne slide de pas. Euh... Ah, c'est mieux. Donc, euh, selon l'éditeur, euh, Silus, c'est euh, une solution qui est, euh, qui, qui est la première plateforme e-commerce euh, du marché. Donc, euh, c'est donc, euh, la première. Alors, euh, dans quelle catégorie, on ne sait pas, mais c'est la première. Euh, pourquoi et comment euh, Parce que euh, c'est une solution qui est, euh, qui est faite... Euh, pour de l'agilité, donc de l'agilité au niveau des projets, de l'agilité au niveau de, de la gestion des ressources et les performances, Mais on a aussi donc un framework qui est prêt et qui est, qui est complètement prêt pour de l'évolution. Et on a, bien évidemment, euh, le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, une euh, plateforme qui est prête pour le vDS Donc, c'est ce qui va nous intéresser. On va, on va voir différents points pour voir est-ce qu'elle est vraiment prête ou est-ce qu'il euh, faut attendre encore un petit peu euh, pour s'y atteler. Donc, euh, je vais faire un petit résumé pour ceux qui ne connaissent pas trop Silus. Euh, donc, Silus, euh, ça se veut euh, une plateforme avec euh, une haute qualité de code euh, puisqu'elle euh, elle a peu de dette techniques, il y a toujours un peu une dette technique mais euh, le but c'est d'éviter d'en avoir le moins possible elle est par exemple compatible avec les dernières versions de Symfony avec la, la version Symfony 5.2 actuellement mais aussi euh, compatible avec euh, la version 4.4 qui est en LTS euh, c'est une solution qui est testée et testable c'est important pour, euh, pour vos projets pour la pérennité de vos projets euh, c'est euh, aussi euh, une une solution qui est euh, facile à héberger puisque en fait euh, héberger un silus c'est comme euh, héberger euh, un symphonie classique donc euh, c'est assez facile et, euh, et euh, on, on a peut-être un, un, un sujet aujourd'hui c'est euh, elle est prête pour le, le headless et notamment le PWA. Donc euh, c'est une question est-ce que est-ce que c'est le cas? Euh, silus est euh, basé euh, sur les technos, je vous ai mis autour. Donc, euh, vous les reconnaissez euh, sûrement, donc, euh, Symfony, Doctrine, Twig, donc c'est le trio gagnant, euh, avec euh, les nouvelles versions. On a maintenant API Platform pour euh, la gestion euh, de, de l'API, justement pour euh, notre Headless, et on a B8 et PHP Spec pour les tests. Euh, dans euh, une version classique de Silus, euh, en système euh, monolithe, euh, on va dire, euh, on a en fait euh, un seul, euh, une seule base de code qui va nous permettre de tout gérer. Euh, donc, on a en bas l'architecture avec les, les différentes couches de, de notre Silus, euh, les composants, les bundles et euh, le corps. Et par-dessus, on va avoir euh, les, trois, les trois possibilités de, de sortie, on va dire. Donc, euh, l'administration, notre boutique et l'API. Donc, ça, c'est euh, ce qui est aujourd'hui le, le plus utilisé sur, euh, sur Silus. Et du coup, ça permet de, de, de proposer une solution web dans son ensemble complètement. Euh, récemment, Silus a, a essayé de travailler plus son approche headless. Euh, donc, l'approche approche headless, en, avant d'en parler, je vais donner ma définition, si, si je peux en donner une. Euh, la plus simple possible, c'est euh, on veut, euh, pour chaque besoin, faire correspondre un système. Donc, par exemple, euh, le besoin euh, d'afficher notre site web, donc avoir un front, c'est un besoin, et on va avoir un système en place avec euh, une PWA, par exemple, ou euh, un, un système avec euh, avec euh, des frameworks, on en parlera tout à l'heure, des, euh, des frameworks front. Euh, on peut avoir aussi, par exemple, un, un besoin de gestion euh, des factures, tout ça, ben, ça c'est euh, le travail d'un ERP, c'est pas forcément le travail de SILUS. Euh, pour communiquer du coup avec tous ces systèmes, il nous faut euh, différents canaux de communication. Donc le, canaux, le canal le plus classique, donc euh, c'est pour faire de la communication synchrone, donc ça va être l'API. Euh, du coup, ben, pour faire tous les échanges euh, euh, avec des endpoints euh, classiques. On va avoir des communications asynchrones avec euh, Symfony, Messenger et euh, on va, on peut avoir euh, des fichiers CSV. Alors aujourd'hui, on n'en parlera pas parce que c'est quelque chose qui est complètement évité euh, bah, parce que les fichiers CSV, euh, c'est un peu de notre temps. Aujourd'hui, on va privilégier euh, euh, l'API la, plutôt que de se trimballer des vieux fichiers CSV qui peuvent euh, entraîner euh, beaucoup de problèmes euh, lors de leur utilisation. Donc, comme on a vu un système égal, euh, une, fin, un besoin égale un système. Euh, L'avantage, la, c'est que du coup, on a une responsabilité découplée euh, de chaque système. Donc, euh, par exemple, euh, le système du front, il va gérer que le front. Euh, L'avantage, c'est que ben, on va pouvoir lui faire faire des montées de version lui tout seul, sans forcément toucher à notre service ou sans toucher à, à, à, un autre, à un autre, une autre partie de notre application puisque la base de code est découpée. Donc, euh, c'est un gros gain. Euh, on a la, la possibilité d'avoir la meilleure solution. Alors, la meilleure solution, c'est la solution qui répond le mieux à notre besoin. Ça peut aussi être la meilleure solution du marché pour répondre à notre besoin parce que, elle est plus performante parce qu'elle euh, a euh, de l'intelligence artificielle, que sais-je, derrière, donc ça va être la meilleure. Et euh, ça va être aussi une question de performance, puisque du coup, comme on n'a pas euh, un seul monolithe de code qui va tout gérer, mais on, a, euh, on peut splitter donc, nos, nos bouts de code sur différents serveurs, on peut utiliser des solutions SaaS euh, sans forcément aller euh, jusqu'au microservice, mais ça peut être aussi euh, une solution pour tout ça. Et du coup, ça en fait une, une, une base de code qui est plus flexible. Euh, bien évidemment, il y a un peu euh, des contreparties, hein, un contrepoids à tout ça. Euh, on a bah, du coup, comme on a plusieurs systèmes en face, on a plusieurs administrations. Donc, bah, euh, les équipes métiers bah, elles vont devoir potentiellement aller se connecter à une, deux, trois administrations pour aller euh, gérer leur site e-commerce. Donc ça peut être un frein euh, d'adoption par euh, les équipes métiers. Quand on leur dit, ben, on, on va euh, vous enlever un, un seul back-office euh, dans lequel vous aviez tout. Maintenant, ben, pour gérer euh, telle partie, vous allez devoir vous connecter à ce back-office. Pour gérer une autre partie, vous allez devoir vous connecter à un autre back-office. Une autre problématique, c'est que du coup, on a des dépendances à euh, des solutions externes. Donc, euh, ben, euh, qui dit dépendance euh, dit que euh, qu'est-ce qui se passe euh, si euh, notre solution externe tombe euh, et c'est ici ce que j'ai représenté par la résilience. Donc, euh, en gros, la résilience, si vous n'êtes pas euh, commun avec ce terme, c'est un peu euh, qu'est-ce qui se passe si un système euh, externe tombe Comment est-ce que euh, je fais pour m'adapter à cette rupture ou qui tombe carrément ou qui soit lent Est-ce que, euh, par exemple, euh, mon site internet, il va passer en site vitrine euh, si je n'ai plus de RP pour faire des commandes Ou ça peut être des problématiques comme ça euh, si je n'ai plus de, de système de recherche en SaaS. Eh est-ce que j'ai carrément plus de recherche ou est-ce que j'ai un, un système de backup qui me permet de faire une recherche plus simple, mais qui euh, ne casse pas complètement mon site. Euh, du coup, qu'est-ce qu'a mis euh, Silus pour, euh, pour répondre à toutes ces problématiques, à tous ces besoins Donc, comme on l'a vu, il y a euh, une API, donc une API euh, qui est basée sur API Platform, donc, euh, c'est euh, l'API euh, REST euh, de la Big Platform, puisque la Big Platform gère la GraphQL et euh, REST. Aujourd'hui, euh, la partie GraphQL n'est pas euh, n'est pas supportée officiellement par Cilus. Néanmoins, il y a quelques projets qui commencent à l'utiliser. Pour ma part, je ne l'ai encore jamais utilisé, mais ça peut être une solution euh, pour, euh, pour certains besoins, pas forcément pour tous, mais pour certains besoins, ça peut être une solution. Cette API, euh, elle est unifiée, puisque jusqu'à présent, on avait... Euh, de deux bundles, en de, fait, de deux API, une API qui était spécifique au front et une API qui était spécifique à l'admin. Euh, Aujourd'hui, on n'a qu'une seule qui gère tout ça et qui est propulsée par API de Platform. Euh, cette nouvelle API, elle est presque finie, elle n'est pas tout à fait finie. On parle de 90% de, de, de endpoints qui sont prêts niveau front. Euh, il y en a moins sur la partie admin, puisque c'est le moins prioritaire pour Silus mais c'est en évolution constante, il y a des PR tous les jours ou presque pour faire évoluer cette API. Et ce qui est important, c'est du coup d'avoir euh, une documentation qui soit à jour par rapport à cette API. Et, euh, et donc, bah, la documentation, on a euh, bien évidemment la documentation Silus qui est en train de se mettre en place petit à petit, mais on peut toujours euh, se baser sur la documentation de l'API la plateforme qui est très bien faite. Une autre question qui, qui se pose, euh, qui s'est posée assez récemment dans, dans l'équipe Silus, et du coup, ils en ont fait part euh, via une, une, une issue sur leur, sur leur dépôt, c'est est-ce que euh, proposer un SDK euh, pour euh, l'utilisation de cette API, est-ce que ça ne serait pas euh, une solution pour aider les gens comme nous, euh, développeurs, à euh, utiliser cette API C'est une question qui est ouverte. Si vous voulez donner votre avis, vous pouvez. C'est assez facile. C'est une issue GitHub. Euh, donc, je parlais de la documentation. Ça, si vous êtes euh, commun à Swagger, vous la connaissez. Donc, euh, c'est euh, le Swagger qui est autogénéré, du coup, euh, via API de plateforme. Euh, donc, comme vous voyez en haut à gauche, c'est expérimental, euh, puisque bah, ce n'est pas fini. Euh, on n'a pas de version euh, stable encore de cette API. Donc, attention, euh, le fait de l'adopter euh, Maintenant, ou même ceux qui l'ont adopté, nous à adopté il y a quasiment un an, ben, il y a des possibilités que ben, des endpoints changent, euh, des endpoints disparaissent carrément ou, ou des, des nouveaux endpoints sont créés alors qu'on les avait pas, donc on les a potentiellement recréés de notre côté ou, ou plus ou moins recréés. Euh, donc, on a euh, les éléments de, de crude classique, hein, donc euh, les verbes HTTP, uh, get, post, put et delete, euh, qui nous permettent de créer nos, euh, nos différentes ressources, puisque sur Silus, on va, on va appeler ça des ressources. Et il euh, y a un petit point d'attention, donc sur ces, euh, sur ces endpoints, si vous, si vous faites en ce en haut, on n'a que des endpoints admin et en bas, on a euh, des endpoints shop. Alors, ben, pourquoi est-ce qu'on on les a divisés euh, J'ai pris ici l'exemple des produits puisque c'est mon exemple selon moi, quand on va récupérer les données d'un produit, on ne va pas forcément récupérer les mêmes en tant qu'administrateur euh, et en tant que, euh, que boutique, on va dire, pour les afficher sur une boutique. Euh, par exemple, euh, on ne va pas avoir les produits qui sont désactivés, on ne va pas pouvoir les récupérer dans la boutique, mais ce serait bien qu'on puisse les récupérer dans l'administration pour justement pouvoir les activer, par exemple, ou des données plus critiques comme euh, le AN ou des choses comme ça qu'on veut euh, récupérer euh, dans euh, ou enfin, des choses plus critiques euh, liées à la comptabilité par exemple qu'on veut récupérer dans l'administration mais pas dans le champ. Donc tout ça c'est assez, assez facilement euh, réalisable avec euh, bah, toute la mécanique d'API de plateforme donc euh, et, et derrière de Symfony, euh, notamment donc la, la sérialisation, la normalisation et euh, sur des endpoints euh, put, put ou, euh, ou patch, on peut aussi bah, parler de, de validation API plateforme qui va nous faciliter la vie euh, assez grandement sur Silus. Donc Silus a fait son son implémentation d'API plateforme, mais l'avantage c'est qu'ils sont restés euh, très proches euh, d'API plateforme, ils, ils ont pas tordu la solution pour euh, pour coller à leurs besoins, ils ont vraiment utilisé le API platform normal et classique. Euh, donc, par exemple, ça c'est la configuration donc des deux endpoints qu'on a vu juste avant. Euh, c'est une configuration à XML sur API platform. On peut la faire de plusieurs manières. Typiquement, ça c'est dans le, le corps de, de dans le bundle API en fait, dans le corps de, de notre silus. Mais nous, on pourrait très bien, le, enfin, on peut le surcharger en, en YML si on préfère le YML. il y a aucun souci. Euh, donc dans ces définitions d'endpoint, on, on a euh, ben, euh, notre verbe HTTP, on a notre route, on a euh, notre groupe de validation, SILUS, qui est le groupe de validation par défaut, euh, tout ça donc, dans nos groupes de, de normalisation, tout ce qui est en matière classique euh, API. Donc, par exemple, ici, c'est un peu l'exemple que, que, que je donnais tout à l'heure, la différence entre euh, une route admin et une route shop. Typiquement, euh, là, donc sur euh, les, les main taxons, alors si vous avez vu tout à l'heure la conférence Headless sur Drupal, c'est un peu pareil sur Silius, les taxons, on peut le simplifier par euh, des catégories, en fait, c'est-à-dire des, des groupes de produits, des catégories. Et typiquement, en tant qu'admin, ben, on peut euh, les éditer, euh, c'est cette euh, catégorie par défaut, euh, mais euh, pas en tant que choc, En tant que shop, en, en tant que shop on, peut, on peut juste les récupérer pour afficher par exemple un breadcrumb ou, ou des choses comme ça. Euh, on peut aussi du coup, euh, avec API plateforme, euh, gérer euh, notre workflow euh, du coup via l'API, euh, ce qui est très important dans Silus, puisque Silus il est basé sur plein de workflows. Je vous en ai mis un ici, c'est euh, le workflow du, du panier en fait, donc euh, de la création du panier jusqu'à la création de la commande. Euh, donc on a les, les différentes étapes en fait de, de, de notre tunnel de, de panier. Donc, euh, euh, saisie d'adresse, euh, saisie euh, de moyens de paiement, de livraison, tout ça. Et on va s'arrêter sur le dernier, qui est le, le Compit, qui du coup va être euh, la mise à jour de notre workflow en Compit. Donc, comment ça se passe sur API Platform Pareil, on a un endpoint. C'est des endpoints, du coup, pour la modification des workflows, ça sera toujours des patches, ce qui est logique. Euh, donc là, je vous ai mis le dernier, par exemple. Donc, on a notre patch sur notre commande, puisque notre commande, elle est matérialisée par un token value qui va être en fait notre identifiant de commande unique et, euh, et qui correspond en fait à notre commande, un panier qui va se transformer en commande. Et donc, on a le complete ici. Donc, le complete, qu'est-ce qui va, qu qu va se passer derrière Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, on a donc euh, notre validation, qui est la validation SILUS normale, donc vérification qu'il bah, n'y a pas de, de problématique au niveau du, du formulaire. Et on va aussi vérifier... Euh, donc c'est le, le validation groupe, le, le CIUS checkout complete, complete qui va en fait vérifier que ben, on peut bien compléter notre commande, que si on avait besoin d'une adresse, on a bien une adresse, si on avait besoin d'un paiement, si c'est pas une commande gratuite, ben, on a bien payé. Et du coup, ben, on va euh, passer tout ça. Euh, donc on, on va le passer juste en dessous dans, dans le, messenger, le messenger. On va en parler juste après. Donc, on a en bas, euh, toujours pareil, donc euh, nos groupes de normalisation qui restent toujours. là. Donc, je vous parlais euh, de le passer à Messenger. Messenger, du coup, euh, c'est le composant Symfony, je pense que vous le connaissez un peu tous, qui sert à faire euh, la partie asynchrone. Du coup, ça a été euh, implémenté dans Silus. Euh, on peut tout faire, euh, enfin, tout faire, on peut faire beaucoup de choses, du coup, en, en asynchrone. Euh, du coup, on, grâce aux mécaniques au mécanisme complet euh, de Symfony Messenger. Euh, on a bien évidemment une documentation qui est, euh, qui est assez fournie euh, sur la, la doc de Symfony et euh, les petites variations faites par euh, Silus sont euh, documentées au fur et à mesure. La documentation, pour moi, elle n'est pas encore euh, finalisée, elle est encore un peu pauvre sur le sujet, mais c'est quelque chose qui est en train de venir. Il y a des PR qui sont en cours, donc ça, ça va venir pour nous aider un, un peu plus sur le sujet. En parlant de de, de système asynchrone, euh, ça, c'est une requête. Donc, en fait, c'est notre requête euh, que, que j'ai pris tout à l'heure euh, de notre euh, complé, de notre complétude de, euh, de de panier. Et typiquement, là, ce qu'on voit, c'est que, euh, en fait, du coup, euh, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que euh, ça générait une commande, euh, du coup, dans un bus de commande. Le commande, il, va, il, peut générer, enfin, il peut générer un ou des événements, et ces événements, ben, ils peuvent eux aussi, admettons, euh, générer d'autres commandes. Euh, c'est, euh, on a deux bus de commandes en fait. Vous voyez là, donc euh, le Silus Commande et le Silus Commande Bus et le Silus faux Bus. En fait, c'est exactement les deux mêmes. C'est juste euh, un alias, c'est historique. Sûrement qu'ils seront supprimés plus tard, mais pour l'instant, il reste ces deux alias. Et pareil pour les events, il y en a un qui est le, le normal et un qui est un alias. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça Par exemple, euh, sur notre complétude de commande, on va récupérer du coup ben, l'information comme quoi la commande elle est faite. On va euh, dispatcher un événement. La commande a été complétée, donc Completed. Et euh, après, il ben, y a un autre bus qui va arriver et qui va dire « Ah, hum, ben, si une commande est complétée, très bien, moi, je voudrais envoyer un mail à, au client pour lui dire ben, « Votre commande a bien été passée, le, le mail que vous recevez à chaque commande qui est complètement classique. » Donc, comment ça se passe un peu dans, dans le code euh, Donc, ça, c'est la configuration de notre Symfony Messenger. Donc, vous voyez, elle est super simple. On utilise le middleware de Symfony, le middleware classique, qui nous sert à deux choses, donc à faire la validation. Donc, euh, on l'a vu tout à l'heure, on, on valide que, euh, que notre commande est bonne et il sert aussi à gérer nos transactions doctrine. Donc, euh, une transaction est ouverte euh, avant que la commande passe. Quand la commande est passée, euh, la transaction est fermée et du coup, on a un flush doctrine pour mettre à jour euh, notre commande. Et en dessous, on a donc la définition de notre event bus qui va dispatcher nos, nos events, enfin qui va qui va porter nos events. Et en dessous, on a les deux alias dont je vous parlais tout à l'heure. Au niveau du PHP, ça euh, a trop dans le détail, mais euh, ça, c'est le, le command handler. Donc, c'est le premier qu'il qu y avait dans mon graphe de tout à l'heure qui, euh, du coup, récupère euh, l'événement qui a été dispatché. Il va lui-même, du coup, dispatcher dans un événement comme quoi euh, la commande a été complétée. Donc, il fait d'autres choses avant, euh, ce que j'ai mis en commentaire. Et après, il va dispatcher cet événement. Cet événement, il va dire, OK, bah, super, euh, ben bah, moi, je vais mettre euh, sur le bus bah, qu'il faut envoyer euh, une confirmation de la commande. Et là, euh, bah, la confirmation de la commande, elle est récupérée et ça, envoie un mail. Ça pourrait envoyer, du coup, c'est assez facilement, vous voyez, qu'on pourrait euh, écouter euh, tout ça et euh, envoyer un SMS ou envoyer euh, un fax parce que euh, on aime bien les fax, on aime bien les années 80. Mais en fait, c'est complètement ouvert et c'est super facile du coup de rajouter des besoins métiers en fait euh, au niveau de, de votre code grâce du coup à ce workflow et, euh, et je vois des des, des des gens qui rigolent et, euh, et tout ça. Donc, c'est assez facile et c'est assez euh, important pour, pour nous développeurs parce que euh, bah, du coup, on n'a pas besoin de se tordre la tête ou, ou de casser complètement la solution pour rajouter des fonctionnalités. Pareil, si on veut en sortir une, ça c'est facile, on vire l'événement et, et c'est parti. Euh, du coup, un petit point sur les événements. Euh, si vous avez déjà fait du, du Silus, on euh, va dire, classique, euh, donc sans utiliser l'API, si vous avez utilisé le, le front classique avec euh, le, fameux, euh, le, fameux, le fameux Twig, euh, et du coup, euh, vous faites appel à, au ressources bundle qui est un, un, un bundle. Euh, un des plus importants de, de Silus pour moi. Euh, ce, ce bundle, en fait, il, euh, il gère en fait, les contrôleurs de, de crude. Et en fait, dans les contrôleurs de crude, euh, il lève plein d'événements qui sont super pratiques. Euh, typiquement, euh, euh, on a le. En, en, en remove, sur les remove, par exemple, on peut, euh, sur le remove d'un produit, on pourrait supprimer les images qui correspondent au produit ou des choses comme ça. L'inconvénient, du coup, c'est que si on utilise euh, aujourd'hui, alors je dis aujourd'hui parce que peut-être que ça évoluera plus tard, mais aujourd'hui, si on utilise l'API, ben, ces événements ne sont pas lancés. Euh, du coup, ben, si vous êtes câblé sur ces événements, ça ne marchera pas. Mais pas de souci, puisque bien évidemment, API Platform gère aussi les événements. On a des événements euh, sur nos éléments de crude. Donc, euh, on peut euh, récupérer sur, euh, sur un élément de, de poste, on peut faire... un sur un élément de délette, de on peut faire un, un, un post. En fait, sur le post-DELET, on peut euh, supprimer euh, nos images, produits ou des choses comme ça. Donc c'est assez facile. Du coup, en gros, c'est l'événement qui change, mais on peut toujours faire euh, les mêmes fonctionnalités. On peut toujours couvrir nos besoins, euh, nos besoins euh, métiers. Euh, la mise en place avec euh, Silus. Donc, le, la première chose qui nous vient en tête, bien évidemment, euh, ça va être le, le rendu front. Donc le rendu front dans une version classique, on va faire du site rendering, on va faire euh, du twig avec euh, des templates. Aujourd'hui, on a, on a deux euh, sur Silus, il y a celui basé sur Semantic UI, il y a celui basé sur Bootstrap, euh, qui sont euh, plus ou moins à jour, mais ça nous donne déjà une très bonne base. Euh, il y en a d'autres qui sont, euh, qui sont euh, faites euh, par, euh, par des intégrateurs donc, il, y en a un, un, il y en a beaucoup euh, pas forcément public mais il y en a beaucoup parce que en fait, c'est facile à faire euh, alors, je mets des guillemets entre le facile, autour du facile parce que c'est toujours du travail certes mais euh, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire euh, faire euh, euh, du Twig, du CSS et du, et du JS c'est quelque chose qu'on qu qu qu fait souvent donc bah, euh, c'est assez simple mais on peut se poser la question de, euh, bah, des performances, puisque du coup, bah, on a euh, bah, le, toutes nos problématiques euh, classiques du service rendering, sur lesquelles on n'a pas forcément de, de super performance. Mais euh, en contrepartie, si on passe sur une PWA, on, est en, on, peut, euh, on peut pallier à ce, ce, cette problématique de performance. Euh, pour nous aider dans la mise en place des PWA, donc on a des frameworks e-commerce, on a euh, Gatsby, JS euh, pour euh, du React. On a Vue Storefront pour de Vue. On a euh, Next.js e-commerce pour, euh, ben, pour e commerce aussi. Enfin, il y en a plein. Euh, L'avantage mm, du coup de d'utiliser de ces ces frameworks là, c'est que du coup, plutôt des PWA, c'est qu'on peut générer euh, nos sites statiques. Et du coup, bah, euh, les sites, ils sont hyper rapides puisque vous savez très bien que l'affichage d'une passe statique en HTML, c'est plus rapide que euh, aller faire des requêtes euh, pour récupérer les informations d'un le produit et, euh, et les afficher. Mais on peut se poser la question du, du coût puisque le coût va bah, être euh, plus élevé dans la mesure où il bah, y, a, y a du taf à faire. Hein. Euh, même si les frameworks aident, bah, il va falloir euh, développer euh, pas mal de choses euh, et puis, bah, du coup, euh, le faire coller à notre API euh, comme je le disais tout à l'heure, l'API peut changer, donc ça nous fait faire du travail ici et du coup bah, qui y travaille dit coup euh, mais ça peut en, en, en valoir la chandelle. Une autre solution euh, qu'on peut, qu peut parler en headless, c'est, euh, on va dire, dans un système classique, on va avoir euh, des crons euh, qui vont tourner sur nos sites e-commerce et les crons, bah, euh, ils vont récupérer les statuts des commandes tous les euh, X heures ou les toutes X fois par jour euh, pour pouvoir les mettre à jour. Euh, il va récupérer les stocks sur notre ERP euh, toutes les nuits, par exemple, et puis on va faire une mécanique pour les euh, mettre à jour, pour les rafraîchir quand quelqu'un met un produit au panier pour vérifier qu'il est bien encore là dans le stock. Euh, et euh, du coup, bah, ça, les problématiques de ça, c'est qu'on peut du coup avoir un décalage entre euh, la réalité qui est en fait notre ERP, puisque c'est le, le ERP qui va être maître de la donnée euh, de nos stocks, par exemple, ou, ou de nos prix, et... Euh, et euh, ce qui va être aujourd'hui sur euh, à l'instant T sur notre site e-commerce. Ce décalage-là, décalage il peut être du coup balayé euh, par par du ADS du coup et du push de notre ERP. Donc euh, le ERP, il va par exemple à chaque mise à jour euh, d'une statue de commande en direct faire un push sur notre API pour la mettre à jour. Donc bah, euh, c'est instantané. Il peut aussi mettre à jour les stocks. Quand euh, il y a une, une entrée en stock dans l'entrepôt, ben, il va mettre à jour le stock directement sur, sur Silus Et donc, le produit passe directement de hors stock à en stock. Et c'est assez, assez pratique puisque du coup, notre site est vraiment à jour en temps réel. Ces deux exemples, il y en a plein d'autres. Euh, c'est les deux, les deux plus classiques, mais il y en a plein d'autres. Euh, je, peux, je peux vous laisser les, les chercher. Euh, on a euh, du coup sur notre plateforme, avec Silus, euh, je me suis amusé à faire un petit graphe, c'est euh, ce qu'on a mis en place sur, euh, sur un projet, euh, sur un, un beau projet, euh, tous les éléments euh, qu'on a euh, externalisés, donc euh, tous nos besoins on les a externalisés avec un système, euh, chaque ligne représente un système, donc vous avez en haut euh, ce qu'on a déjà parlé, la PWA, vous avez donc le moteur de recherche, puisqu'on peut l'avoir en interne avec des recherches. Il y a deux plugins qui font des recherches sur du lastik. donc qui sont déjà assez performants avec des tri facettes. Mais euh, on peut avoir des recherches avec des solutions SaaS qui vont embarquer de l'intelligence artificielle ou des choses comme ça. Il y a plein de solutions. Euh, on peut interfacer le PIM. Il y a, il y a eu tout à l'heure une conférence avec, avec Akeneo. Euh, on peut, du coup, tout à fait interfacer notre, notre Akeneo. Euh, je peux prendre, par exemple, l'exemple le, de, de la ligne du milieu, donc le CMS, donc, euh, la gestion du contenu, puisque le, le contenu euh, n'est pas, euh, pas forcément géré sur Silus, puisqu'on peut vouloir faire euh, un site e-commerce qui est à moitié blog, à moitié site. Donc, euh, on peut euh, déporter cette, cette partie-là. Et, par exemple, euh, cette solution euh, CMS, elle va venir taper dans l'API de Silus pour récupérer la liste de nos taxons, donc de nos catégories, pour pouvoir générer le menu. Voilà. Toutes les autres solutions, euh, je ne vais pas toutes les, les citer, mais euh, si vous avez des questions, je peux, je peux y répondre. Euh, avant de se lancer, euh, je, vous, je vous conseillerais euh, de réfléchir en fait, à, à quelques questions, puisque en fait, euh, c est, c est, ça donne... Euh, ça donne envie, en fait, euh, clairement, mais euh, faut pas forcément, euh, comme toutes les, les, les technos, faut pas forcément se, se jeter tête baissée dedans, faut euh, se poser des, des questions. Alors, euh, j'en ai mis ici quatre euh, qui me semblent pertinentes. Donc, euh, est-ce que c'est vraiment utile pour mon projet Est-ce qu'on en a vraiment besoin ou est-ce que c'est est juste un, un, un effet de, de mode un peu, un peu, un peu, qu'on pourrait suivre euh, du coup, c'est des vraies questions qu'il faut se poser. Et puis, euh, comme on a vu, on a euh, des dépendances à euh, des systèmes externes. Euh, du coup, ben, est-ce que, enfin, euh, quelles sont nos dépendances au système externe Comment est-ce qu'on va gérer la résilience sur ces systèmes euh, pour pas que notre application soit en erreur 500 dès que euh, dès qu'un système externe tombe Exemple de l'autre jour, Fastly. Enfin, voilà, c'est des questions qu'on peut se poser. Il euh, y a eu deux conférences, je crois, la FUP au forum 2019 là-dessus euh, qui sont super intéressantes je pense que vous pouvez aller les voir si c'est si, des si sujets qui vous intéressent euh, et du coup le, le, un conseil que je pourrais vous donner euh, si, si je peux me permettre c'est du coup de, euh, de faire une intégration progressive euh, de, de tous ces systèmes je vous ai donné une liste qui est assez énorme euh, on n'est pas obligé de les intégrer euh, tous le premier jour euh, je pense notamment euh, comme je le disais tout à l'heure la solution de recherche, en fait, on peut partir avec, par exemple, une mise en prod avec un, une recherche plus simple, mais qui va fonctionner basée sur un Elasticsearch, ou plutôt que, que de directement vouloir taper dans une solution externe qui va nous demander du travail, on va dire, assez énorme. Alors, pas forcément que du travail, je vois ici, pas forcément que du travail en tant que développeur, parce que intégrer un, un Algolia ou quelque chose comme ça, ça peut être assez simple. Mais euh, ça peut aussi demander du travail euh, à, aux équipes métiers et s'ils ont déjà un, un élastique, bah, on va coller à ce qui existe et puis on ne va pas forcément aller, euh, aller chercher des, des nouvelles fonctionnalités et du coup leur rajouter du travail puisque déjà ils vont devoir euh, adopter ce nouveau projet euh, avec ces nouvelles contraintes. Donc en plus si on leur rajoute du travail, ça peut des fois euh, ça peut jouer en, en défaveur sur le projet. Donc voilà un peu ce que j'en avais à, à vous dire aujourd'hui sur, sur cette partie-là. J'essaie de faire un, un peu vite euh, pour euh, répondre à vos questions. S'il y en a, si vous avez des questions, je suis, euh, suis tout oui. Alors, je ne sais pas si je les vois ou s'il euh, si faut que tu me les poses. Euh, Est-ce que je peux les voir Alors... À part Vue y a-t-il d'autres solutions euh, Ben ouais, pour gérer le PWA. Euh, ben du coup, comme j'ai dit, il y a Gatsby, il euh, y a SGS, il y en a plein, euh, en vrai. Euh, les plus évolués pour moi, c'est Vue euh, et Gatsby, euh, aujourd'hui, hein, qui, qui collent le plus. Mais euh, il mais, euh, mais y en a d'autres. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est... Après, la, la question qu'il faut se poser, c'est euh, euh, laquelle est-ce que je veux utiliser Est-ce que je veux utiliser, que, euh, je veux utiliser euh, plutôt euh, du React, plutôt du Vue En fait, ça va plutôt être ça, puisqu'au niveau des fonctionnalités, elles vont être assez similaires. En vrai, euh, euh, le, le combat euh, React vs Vue, euh, c'est pareil, ça, ça va se jouer à pas grand-chose, surtout sur du, sur du e-commerce, on ne va pas forcément aller taper dans des super fonctionnalités Natif des, des téléphones, donc euh, ça c'est assez équivalent et du coup c'est vraiment à votre à votre votre guise, j'ai envie de dire. Euh, la mise à jour des stocks en temps réel ne pose pas de problème de performance avec Silus. Euh, alors ça peut poser euh, des soucis, euh, même si ça, ça fonctionne assez bien. Euh, nous on on le fait marcher assez bien. Euh, après, le, le, ce qui peut poser de soucis, en fait, ça va être justement la, la propagation de ces stocks. Euh, typiquement, si on met nos, jours, enfin, nos, nos stocks à jour, euh, ben, on va pas pouvoir, euh, si on gère nos stocks en fait, sur, le, sur le front, en fait, via des appels à pays, on ne va pas pouvoir forcément mettre énormément de cash. Euh, on va avoir des problématiques de, de réplication de, de stocks. Euh, typiquement, nous, en, quand on met à jour nos, nos stocks, euh, bah, c'est bien de récupérer des stocks de, euh, de l'ERP, c'est bien de les avoir dans Silus. Euh, par contre, ça peut être euh, frustrant si euh, on utilise un système de recherche externe et dans notre système de recherche externe, euh, le produit est marqué en stock alors qu'en fait, il est hors stock. Donc, ben, nous, on, le, le, notre Silus, en fait, propage un message, euh, en l'occurrence sur le projet où je parlais tout à l'heure. Euh, on utilise Algolia, du coup, en fait, ça relance un index, index Algolia pour pour mettre à jour ce, ce stock de ce produit. Mais ça se fait, ça se fait assez bien, c'est assez rapide. Donc, euh, donc, voilà. Après, le ce qui est, ce qui peut être long en fait, c'est des des mises à jour de stock euh, full en fait euh, qu'on fait euh, de temps en temps pour pour rattraper euh, s'il y a eu des des soucis. Ça, ça peut être long, effectivement. Euh, sur le projet, on travaillait avec plus de 6000 produits. Donc euh, je crois que la mise à jour globale euh, des stocks avec euh, la propagation euh, sur les autres satellites, je crois qu'on était à 2 heures euh, sur, sur, une, sur un, un import full. Donc c'est quelque chose qu'on lance la nuit. Ça nous gêne pas trop, euh, mais ça, c'est clairement à, à contrôler, à, à surveiller. Euh... Voilà. Ah mais Geoffroy, il a plein de questions. Euh, la, la mise en place du composant Turbo de Symphonie est-il Turbo de Symfony est-il pré ah, est prévu au niveau de Sinus euh, Je ne sais absolument pas. Euh, j'ai suivi de Turbo d'un peu loin, puisqu'on a, on a chez nous un développeur qui nous a fait une petite démo dessus euh, donc j'ai suivi un peu de loin euh, je trouve ça assez fort et assez puissant, mais je ne sais pas du tout euh, où ça en est euh, côté Silus est-ce que c'est quelque chose qu'ils qui veulent intégrer, euh, je sais pas du tout, peut-être que euh, ça vaut le coup tu, tu poses une, euh, une petite issue euh, sur leur dépôt pour leur demander ça peut être une, une question super intéressante et super pertinente Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste. Euh... Euh... C'est bon, Olivier, il te reste encore 3 minutes. Tu peux, continuer à... Tu peux répondre à la dernière question. Je pense. La dernière question. Alors, depuis combien de temps vous utilisez Silus en prod euh, Pour quel volume de prix de produits, de trafic Et combien de sources de produits Quelle performance avez vous euh, Alors, euh, en prod, ça fait... Euh sur on va dire sur des sites qui sont encore en ligne euh, ça fait un peu plus d'un an les volumétries de produits on tourne sur on va dire des des volumétries moyennes euh, donc dans les moyennes j'entends les, les 10 000 produits euh, on n'a pas fait de de, de garde volumétrie il y a des questions qui se posent sur le sur le slack souvent euh, qu'est-ce qui se passe si j'ai une marketplace avec un million de produits euh, on n'a pas eu cette problématique là on s'est amusé euh, à, à faire des imports euh, à Kenéo avec, euh, avec, euh, avec un million de produits euh, notre import il s'est arrêté avant parce qu'on euh, a, on a explosé notre système enfin on a explosé la taille de notre base de données euh, mais on, on était à plus, de, à plus de 50 000 produits donc ça tient, ça se fait euh, voilà, ça se fait euh, voilà et puis les problématiques après bah du coup euh, quand on a une euh, on va dire une telle quantité de de, de, de produits de, de, de produits bah là euh, vous pouvez pas vous contenter clairement euh, de de la recherche euh, classique de de Silus sur sur vos produits par exemple sur votre part de recherche puisque la, la recherche classique c'est euh, une recherche euh, dans votre base euh, MySQL une, une on recherche plein de textes, donc euh, c'est pas possible. Euh, mais euh, les, euh, les plugins qui, qui existent euh, sur de l'élastique euh, ça fonctionne très bien. Sinon, euh, vous pouvez aussi, comme je vous disais tout à l'heure, déporter ça sur une solution SaaS, il euh, n'y a aucun souci. Voilà. Super. Coup, Merci beaucoup Olivier pour, euh, pour euh, cette course. Ouais, Je vous remercie aussi d'être bah, venu et d'avoir posé plein de questions. C'est euh, intéressant. Je serai sur le Work Adventure, là, dans quelques minutes. Donc, si vous voulez poser d'autres questions, il n'y a pas de souci. Et voilà. Merci à Ça vous. Ça marche. Merci, Olivier. Nous, de notre côté, on reprend dans cinq minutes avec Loïc Cailleux et son tooling maison. Hop, le lien va apparaître sur Livestorm. Nickel. À tout de suite. Music mm -hmm.